Je suis enseignante en classe Relais, j'ai proposé à mes élèves en décrochage scolaire d'aller euh, animer euh, des ateliers de découverte d'internet et de formation d'internet dans une maison de retraite à Brest. Il y a des constantes chez ces élèves-là, c'est qu'ils ils n'ont pas confiance en eux, ils se sont pas, ne se sentent pas capables de réussir en, en ramassant un petit peu tous ces constats-là. Donc j'ai proposé euh, euh, des ateliers de formation par les élèves de Classe Relais dans un EHPAD, un établissement public d'hébergement pour des personnes âgées dépendantes avec qui j'avais déjà travaillé auparavant sur d'autres projets. Et on a créé un site, après on est passé au blog. On avait fait un blog bilingue, français normalisé, langage SMS. Du coup, il y a eu initiation aux personnes âgées au langage SMS et les personnes âgées du coup aidaient un petit peu les élèves à mieux écrire en orthographe donc il y avait un échange en plus de connaissances, de compétences, de savoir. On y est depuis 2003, donc ça fait longtemps. À peu près, je sais pas, 200-220 jeunes sont passés par ce projet-là et aucun refus de la part des adolescents. Or les élèves, le public de classe relais, s'ils ne veulent pas y aller, ils savent le dire, quoi, hein, Ils savent le dire. De les voir, bon, euh, s'installer avec des personnes âgées, essayer, euh, avoir de la passion. Moi, je suis étonnée de la qualité de leur accompagnement. Alors, des fois, j'arrive à côté d'eux en leur disant, tiens, euh, tu pourrais peut-être, mais j'ai déjà fait. Ils me disent, je dis d'accord, ok. Donc, vraiment, la qualité de leur accompagnement, ça, c'est impressionnant. Actuellement on tourne avec 12 à 14 personnes âgées, donc de deux générations de vieux, hein, les très âgés qui sont dans les pannes, et puis les retraités du quartier qui viennent aussi pour avoir une formation. Et puis des personnes âgées qui sont très, très euh, comment dire, curieuses, ouvertes, ben, contentes déjà d'être encore intéressantes pour des adolescents. Et puis, euh, et puis du coup, très très curieux aussi de ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ça se passe, etc. Moi, je crois au faire ensemble, quoi. Pour vivre ensemble, il faut faire ensemble. Moi, j'aime bien ces petites choses-là, qui sont, qui sont toutes petites, hein, qui sont euh, de l'ordre du quotidien. Moi, je n'attends pas grand-chose qui va tomber de là-haut, hein, mais je crois aux petites initiatives locales. Moi, je pense que l'école a une mission euh, d'apprentissage, de, de, de enfin, certes, hein, mais aussi, euh, euh, on a une mission de, de permettre le euh, vivre ensemble. Et ça, ça... Euh, Bon, moi, je collabore notamment par euh, l'intergénération et, et le vivre ensemble passe par le faire ensemble. Quoi. On ne peut pas décréter euh, « bon, euh, il faut le faire, quoi. il faut euh, pratiquer, échanger ». Il y avait aussi un enjeu, c'était que les personnes âgées, bon, on ne rencontre pas les jeunes de façon spontanée, mais euh, se retrouver un petit peu à l'écart du numérique. Hein. Moi, j'avais ma mère à ce moment-là qui me disait « c'est quoi ces 3W qu'on voit partout ?». Donc, euh, donc, il y avait aussi une mise un peu à l'écart de, de, de ce public âgé. Les élèves sont en posture de formateurs et on prépare les ateliers avant d'y aller. Donc, ils ont plusieurs euh, outils dans leur, dans leur, dans leur mallette hein, pour pouvoir s'adapter euh, aux, euh, aux personnes âgées. On va deux fois par semaine, des euh, ateliers d'une heure. Alors sur le dispositif rondel, les élèves sont accueillis deux demi-journées par semaine, le reste du temps ils sont dans leur collège. On pratique le temps partagé avec leur collège de rattachement. Et ce qui fait que chaque élève participe à un atelier dans la semaine, certains deux, mais c'est assez rare. Donc une fois par semaine, ils sont donc acteurs dans cet atelier intergénération. C'est assez étonnant dans cet atelier-là, ça peut très bien discuter. De, de, de philo, ça peut très bien être sur, je sais pas moi, la météo, une recette de cuisine, ou bien, bon, le courrier électronique, oh, j'arrive pas à, à, aller, à ouvrir les photos que j'ai reçues de mes petits-enfants, est-ce qu'on peut imprimer, etc. Et on a notamment un travail de collaboration de toute philo, c'est-à-dire que c'est une classe de relais de Saint-Nazaire avec qui on travaille, qui publie qui, une question philosophique à peu près tous les 15 jours, trois semaines. Du coup, les élèves bon, euh, s'emparent de cette question, euh, réagissent et ont apporté ça aussi à l'Atelier Intergénération. Et on a entendu des discussions euh, euh, entre euh, les personnes âgées, les élèves du dispositif en ligne pour réussir à faire un tweet sur euh, la question philosophique. La dernière, c'était qu'est-ce que c'est être intelligent De leur donner le cadre pour que ça puisse se passer. Puis après, il faut leur faire confiance. Quoi mais réellement confiance quoi. Donc ouvrir des possibles et après euh, laisser les choses euh, avancer, euh, connaître, savoir euh, ce qu'on veut faire passer, enfin où on veut aller mais on ne sait pas trop comment on va y aller puis euh, de, de laisser les gens après euh, avancer euh, et puis bon si ça ne marche pas, ben, on va chercher pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et... À l'école on ne pointe que ce qui ne va pas, parce que pour diverses raisons. Alors, ils ont sûrement mis des choses en place pour que ça ne fonctionne pas. Mais bon, après, on peut chercher pourquoi, pourquoi ils ont. Enfin, voilà, bon, ils ont des histoires de vie compliquées. Mais on voit que si on leur redonne confiance en eux, si on leur accorde une place, si on leur reconnaît un savoir, euh, si l'environnement est bienveillant, il y a des choses qui sont possibles. Donc ça, ça peut ça interpelle quand même sur, sur l'école aussi. Quoi.